Salut à tous et bienvenue dans ce huitième tuto consacré à DaVinci Resolve. Ici, on va parler de tracking. Alors, on en avait déjà parlé dans les tutos précédents. Mais ce qu'on va voir ici, c'est pour rattraper euh, un tracking qui ne se passe pas correctement, qui ne suit pas correctement la forme. Alors, on va considérer ici que mon premier node, c'est pour une, co une correction primaire. Je vais ajouter donc un second node sur lequel je vais travailler mon tracking. Quand je rajoute un node ici, vous aurez pu euh, voir qu'il euh, ajoute une ligne correcteur 2. Si j'ajoute encore des notes, regardez, hop, il ajoute des lignes. Donc, euh, c'est ici l'espace où on va travailler juste après. Il faut bien suivre sur euh, quel nodes on travaille. Bon, ici c'est facile, hein, 2, correcteur 2. Et vous allez voir, on va utiliser ça de suite. Donc, euh, j'ai absolument rien préparé, mais je crois savoir que sur euh, ce plan, ici, le tracking des yeux se passe euh, pas super bien. Donc, euh, on va commencer en mettant une forme. Ici je vais venir serrer vraiment autour euh, de l'œil ici pour euh, mettre un petit peu en difficulté le tracker et on commence à traquer la forme. Donc ici, jusqu'ici, tout va bien, il suit. Ici ça se décale un peu vers l'eau, puis la taille augmente un peu trop et ici on est décalé sur la droite. Donc pour attraper ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se positionner à l'endroit où tout va bien encore. Ici, voilà. Hop. donc euh, on va venir ici cliquer sur ce petit bouton keyframe ici sur le correcteur 2 puisqu'on a dit qu'on travaillait sur le node 2 et maintenant dès que je vais bouger quelque chose, regardez bien ici, ça va m'ajouter un point c'est un point d'automation, c'est à dire que je vais créer un automatisme où je vais euh, corriger ce qui a été enregistré hop alors on pourrait aussi le faire je crois sur le, le tracker ici mais voilà j'ai l'habitude de le faire ça se passe plutôt bien euh, euh, dans cet espace euh, ici euh, donc voilà ici je vais venir recentrer hop, modifier la taille comme ça alors lui il va ensuite euh, extrapoler un petit peu ce qui se passe entre les deux points donc il va créer son mouvement, il faudra contrôler après qu'on n'est pas parti sur du n'importe quoi ici en prévision de l'ouverture de l'œil. je vais me remettre là donc voilà, on suit la forme comme ça ensuite on contrôle, voilà, par exemple ici je peux rajouter un point puisqu'on n'y est plus Et voilà un tracking qu'on a rattrapé et qui est plutôt précis. On pourrait encore rajouter un tracking de l'autre œil, puisque pour rajouter la même correction. Et pour ce faire, on va rajouter ici donc, un autre masque. Hop, ici le rond. On adapte ça à la taille de l'œil. Et on fait un tracking. Jusqu'ici, encore une fois, le tracking se passe correctement. Ici, ça monte un peu, il va falloir le redescendre. Et euh, même chose que tout à l'heure, en fait, on est toujours un petit peu à droite. Euh, avant d'agir euh, ici, il va falloir décliquer et recliquer, puisqu'on a ajouté un nouveau cercle qui n'était pas dans la liste. Donc, il faut penser à le faire, sinon ça ne va, ça va pas vous marquer les points ici. Ça ne va pas enregistrer votre... Voilà, ici, on a vu que ça a enregistré même Modif. Voilà, on peut aussi modifier la taille bien sûr. Hop Et donc voilà, un tracking des deux yeux qui se passe correctement. Suite à ça, je pourrais ajouter donc euh, un qualifieur pour travailler uniquement sur la couleur des yeux ici. Avec ça, il va falloir faire un peu de modifs pour trouver le réglage exact. Voilà, bon je fais quelque chose d'assez euh, sommaire puisque c'est pas l'objet euh, de ce tuto mais ici donc je vais pouvoir un petit peu modifier Voilà, hop, la couleur des yeux c'est un peu comme vous voulez exagérer mais bon voilà donc ce que vous pouvez faire avec cette partie ici qui est frame pour rattraper vos euh, formes qui sont traquées euh, et bien voilà, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et puis je vous prépare le tuto suivant qui sera consacré euh, à la réduction du bruit, ça je sais que ça intéresse pas mal de monde voilà, à bientôt